Bonjour à vous, bonjour à tous. C'est Yushka. Eh bien, mes amis, je voudrais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me consulter sur mon site. Alors, un grand merci à vous. Je voudrais donc accueillir naturellement les nouveaux arrivants en leur disant que c'est tarot des soleils.com concernant mes vidéos pour les recevoir, là il faut vous abonner à mon, à, mon, à ma chaîne YouTube, ça c'est différent, ma chaîne YouTube, et donc vous recevrez euh, mes vidéos euh, dès leur sortie, et c'est gratuit l'abonnement, ainsi que les vidéos mes amis, alors pourquoi pas en profiter, bien, euh, nous allons découvrir là maintenant euh, les énergies qui nous attendent pour, euh, pour cette semaine cette semaine, pour la semaine à venir, donc celle du lundi 5 au dimanche 11 novembre. Voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre, j'avais déjà pris mes cartes majeures, pour, voilà, pour tirer la première carte. Alors, tirer la première carte de la semaine, c'est l'énergie dominante. Voilà. Euh, la faucheuse, ça va commencer, ça commence avec euh, la faucheuse. Vous voyez? la ah, faucheuse, c'est le point mort. C'est une énergie donc qui est plate on va dire question, action vers l'extérieur, la matérialité et tout ce qui s'ensuit, il y a une forme de maturation, de fin de cycle, il faut terminer disons cette fin de cycle, cette fin de semaine tranquillement, donc quelque part par le fait elle déconseille naturellement d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau. Là c'est terminer, terminer les choses tout à fait correctement. Donc, là, c'est un peu, disons, une voie de garage. C'est quelque chose, disons, très... C'est la terre qui se transforme, tout simplement. L'être qui se transforme, tout simplement. Alors, quelle est, quelles sont ces deux cartes que je vais sortir, donc, derrière, pour aller un petit peu plus loin, pour détailler cette fameuse faucheuse Peut-être qu'elle va nous donner un domaine précis Un sphinx, vous voyez, il y a nouveau, il y a une question, disons, d'arrêt. Voilà, on voit un couple là avec un enfant, un chien. Même le chien il joue pas, il n'y a rien qui se passe. Euh, il n'y a rien qui se passe. Simplement euh, on attend, comme si on attendait le train, comme si on attendait, disons, le moment pour passer à autre chose. Donc, euh, cette carte euh, conforte quand même assez euh, l'idée de la première en disant, euh, bah point mort, il n'y a rien à faire, il faut attendre, disons, la, la prochaine énergie. Pour le moment, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup hein, pour euh, l'énergie de, de la semaine, mais quand c'est très, très calme de cette façon vers l'extérieur, on vous demande, disons, de stopper un peu... Euh, c'est souvent que, c'est pour nous renvoyer à notre intériorité. Alors, attention, parce que je vous parle d'intériorité également, je vous parle de, de sang, de sang dans le sens où euh, ça me, ce genre, disons, de carte me, fo, me, fait, me fait penser, disons, premièrement aux hôpitaux, aux dons du sang, à des collectes, à des choses comme ça, euh, dans le sens où euh, besoin, disons, d'avoir... Euh, d'avoir ces réserves-là. Alors, pour nous, personnellement, avoir besoin, disons, d'avoir des réserves de sang, naturellement, c'est développer ces réserves d'énergie de façon à ce qu'elles puissent nous être utiles. Donc, quelque part, on nous dit, économise-toi, parce que tu auras besoin de toute ta vitalité, de tout ton sang, de tout ton courage, pour pouvoir, disons, prendre le train quand il passe. Voilà. alors on va voir la dernière carte majeure que je tire là pour, le, pour cette ouverture. Hum. La cour, la cour, euh, encore une carte féminine, jusqu'à présent je n'ai tiré que des cartes féminines. Et les cartes féminines, naturellement, nous disent toujours, disons, nous occuper de notre âme, de notre intérieur, de notre spiritualité, quelque part, que le côté féminin de la femme a un côté extrêmement, disons, intuitif, sur le côté, dans le sens où on sait ce qu'il faut faire, on sait, euh, on sent les choses. Voilà, le côté féminin, tout simplement, on sent les choses, il est assez rigoureux en même temps, assez prudent, euh, les femmes analysent, hein, l'esprit féminin est vraiment très analytique. Hein. Donc là, se, ça renforce à nouveau, disons, les deux premières cartes d'avant. Euh, donc, stand-by un petit peu, tournez-vous vers l'intérieur, vers le bien-être, vers la santé également. C'est une carte de santé. C'est le signe de la Vierge, là, hein, vous voyez ici, hein. donc euh, faites-vous beau et tout, euh, ça c'est vraiment, euh, faites surtout, faites surtout euh, ce que vous pouvez faire, hein, ne vous mettez pas la pression, parce que euh, là, c'est anti anticompétitif, hein, avec, euh, avec ces, ces trois cartes, disons, c'est anti anticompétitif concernant, disons, le social, là, l'énergie, elle est vraiment tournée vers l'intérieur, vers son intérieur, vers l'intérieur de la maison, Soyez méticuleux et lâchez prise en même temps. Pour le moment, l'extérieur, ce n'est pas la peine de vous en occuper. Soyez prudent naturellement. Là, je vous dis tout de suite, concernant les assurances, concernant la circulation de la route, euh, tous les accidents possibles et imaginables, c'est vraiment la prudence qui est conseillée avec ces trois premières cartes. Maintenant, j'aimerais voir... Allez, voilà. Ce qui va se passer, là, je vais prendre mes majeurs. Pour voir un petit peu ce qui va se passer, disons, dans notre intériorité. -ce que comment ça va nous faire bouger, disons, sentimentalement hein, Au plus profond, là, qu'est-ce qu'il y a, Comment ça va L'émotion, l'émotion. Est-ce que la télé fait plein d'émotions Ah ah, d'accord, ben je les prends. Ben décidément, euh, euh, à l'intérieur, on bout. Hmm. Là, par contre, à l'intérieur, c'est vraiment la cocotte minute. On a vraiment on a envie d'y aller à fond, hein, quelque part. Hein, si... Vraiment, vraiment, on a envie d'intervenir. Oh, c'est ça, c est, c est, c est, le sentiment profond, c'est d'intervenir. Voilà. Il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Euh, il y a, il y a cette, ce côté, disons, euh, non, on n'y va pas, n'y va pas, vous voyez, avec la première ouverture, et la première carte que, que, que, que je sors, c'est vraiment, disons, conquête, mais moi j'ai envie d'y aller, voilà. Euh, voilà, on trépigne, il y a un côté, disons, très, très pignant, hein. ah, ah oui, euh, donc, euh, à nouveau, regardez un peu le cheval de trois, vous là c'est un sentiment d'être pris au piège, de ne pas avoir le libre-arbitre, hein. euh, c'est le sentiment... Euh, désagréable, le sentiment très désagréable qu'on a quand euh, on veut contacter les gens, on veut leur passer des coups de téléphone, on va et, et ça sonne occupé et on va chez eux, ils sont pas là euh, euh, pour la banque par exemple. Enfin bref, toutes les démarches, vous savez ce genre de choses en hein, disant les noms d'une pipe là-bas, tant mort, voilà, voilà, tant mort, tant mort. C'est pas la peine de vous agiter vers l'intérieur. Du tout, du tout. Pourquoi Parce que là, j'ai tiré donc cette dernière carte concernant les sentiments. Alors, en même temps, disons, le conseil, naturellement, qui va avec ces trois cartes mineures, vous voyez, eh bien, c'est l'intérieur. Prends du bon temps. Il y a un tout petit rayon, là, de lumière à l'intérieur du trèfle à quatre feuilles, qui veut dire que c'est à l'intérieur de toi, en définitive, que tu vas trouver ton plaisir, quelque part, cette semaine. Parce qu'à l'extérieur, comme on a vu, euh, c'est pas la peine de courir, ça ne sert à rien. Par contre, ça m'a l'air extrêmement constructif, disons, de s'intéresser, disons, à son intérieur. On sait bien que qui nettoie euh, son, euh, sa maison, on dit « nettoie son âme hein. ». Quelque part, on peut remettre ça, disons, à beaucoup de, de situations, hein. Différentes. Alors, moi, j'ai envie de. Je vais quand même aller voir, disons, cette, la dernière carte. C'est la fameuse carte conseil, vous savez. La carte conseil. Je Premier mes pour la carte conseil. Mon jeu. Le tarot des cinq soleils. C'est un jeu personnel. Carte conseil pour la semaine. Ah, c'est magnifique! La carte conseil, c'est Vénus, Eldorado. Donc, euh, <rire> eh bien, c'est vraiment euh, profiter euh, de vous, hein, ce qui vous fait plaisir. Voilà. Là, ça va être vraiment tourné sur, sur le plaisir, la satisfaction, euh, les bonnes ben jouvences, on va dire. Hein. Ce genre, euh, disons, de choses qui vous fait du bien, qui vous renforce ne laissez pas naturellement avec ces deux cartes, hein, là, je, je, je vous les remontrer, avec ces deux cartes-là, ne vous laissez pas dire euh, que vous n'êtes pas assez compétitive ou if, pour vous, hein, généralement, que, ne, ne, ne laissez pas dire les, aux, aux gens, disons, des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, tout simplement, et ne leur répondez pas, restez dans cette semaine-là qui va arriver, hein, qu'on est en train de voir. Moi, je vous conseillerais, disons, de vous faire beau dans votre bulle, à vous, de façon à vraiment vous renforcer. Ça, c'est vraiment le conseil, vraiment, pour, pour cette semaine, vous voyez, mes, mes amis. Alors, euh, j'espère que cette vidéo vous aidera à profiter donc au mieux hein, de cette semaine. Et n'oubliez pas donc, le rendez-vous du vendredi hein, pour les énergies de la, de la semaine. Alors, euh, à tout de suite sur mon site, le tarotdescinqsoleil.com Je vous like, mes amis. Au revoir, je vous like. à tout de suite sur mon site. Pop, pop, pop.